Voilà le rang suivant que j'ai déjà commencé. Donc une petite pause d'explication brève. Euh, je vais faire la place pour le pouce sur les 6 mailles du milieu. En fait 3 mailles d'un côté du marqueur et 3 mailles de l'autre qui correspond en fait comme par hasard aux 6 mailles que j'ai ajoutées. J'en ai ajouté une ici, une là, une troisième quelque part au milieu, 4, 5. 4, 5, 6 plutôt. Voilà. Donc je vais jusqu'à 3 mailles avant le marqueur. Et je vais tout simplement rabattre. Euh, rabattre, alors, comme on dit, souplement, c'est-à-dire sans serrer. Euh, il y a plusieurs méthodes pour ça. Moi, la mienne est très simple. J'utilise mon index droit. Alors, donc, on est sur les 3 de milieu, 1, 2, Donc, une rabattue, deux. Donc, quand je dis que j'utilise mon index du milieu, voilà, c'est ça. Le temps que je tricote cette maille-là, je maintiens celle-ci pour que le fil, le fil ne glisse pas. Pour éviter ça, qu'en tirant sur le fil, je ne resserre la maille. Donc, deux. Le marqueur, ça y est, j'en ai plus besoin. Trois. Quatre. Euh, a priori 6 3 6 9 12 15 oui c'est ça faut que je retrouve faut que je retombe sur le même nombre de mailles qu'au départ j'en ai ajouté 6 j'en enlève 6 donc 15 de chaque côté 3 6 9 12 15 c'est bon et je finis le rang Au rang suivant, je le commence normalement. J'ai plus beaucoup de fil. Hein. Alors j'ai oublié une chose, c'est de regarder où j'en suis, parce que euh, pour le deuxième, pour la deuxième itène, à supposer que je puisse la faire, faut quand même que je note où j'en suis. Donc c'est pas grave. Donc j'ai fait mes diminutions. Alors que mon aiguille était sur ces mailles-là, bah, j'ai rabattu mes mailles, donc je compte. Euh, depuis le bas, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. J'étais à 29 francs, donc je note 29 francs euh, avant pouce, par exemple. D'accord Bien donc j'ai fait ensuite le, le rang où j'ai rabattu les mailles et celui-là où je vais finir de former le pouce, tout simplement en tricotant comme ça, en rapprochant, en refermant la, le trou, la boucle. En rapprochant les mailles, et là encore une fois, je, là cette fois je tire sur le fil pour le coup et je bloque avec mon index. La suivante aussi, après c'est bon c'est fixé, je continue normalement, voilà. Donc là j'ai un, un début de pouce je finis le rang et je fais la moitié du suivant pour voir ce que ça donne voilà donc mon moitié, ma moitié de rang suivant je plie en deux et voilà ce que donne la place pour le pouce ça va se présenter comme ça le pouce va venir se glisser là et maintenant bah, je n'ai plus qu'à décider jusqu'où je continue en général, c'est jusque à peu près là pour couvrir au moins le bas des doigts. Si je veux, je peux aller un petit peu plus haut si je veux couvrir un petit peu plus l'annulaire, Mais bon, voilà donc je vais refaire encore un 2 cm, centi, 2 cm et demi, peut-être un petit peu moins avec ce qui me reste, mais voilà. Je reviens quand j'ai fini. Voilà, j'ai j'ai monté un petit peu, je fais le point, et euh, bah, je fais le point sur l'autre main, du coup, bah, c'est complètement réversible hein, tout ça. Hein. Donc le point sur l'autre main, le pouce, ok c'est bon. Ce qui m'arrange parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de fil. Donc là cette fois je n'oublie pas du tout de noter où j'en suis pour la deuxième mitaine, il faut rabattre après. 1, 3, 5, 7. 7 rangs, après pouce, pour rabattre, et je rabats tout, toutes les mailles normales. Comme on fait d'habitude, alors pareil, sans trop serrer. voilà donc c'est fini j'ai rabattu il me reste à coudre alors la toute dernière maille euh, je la, pour le moment je la laisse comme ça je vais couper le fil euh, alors là non j'aurais certainement pas besoin avec le peu qui me reste mais euh, je coupe le, si j'avais à couper le fil je, je le couperais assez long pour faire la couture c'est à dire à peu près 4 fois euh, la longueur euh, à coudre normalement c'est 3, mais là je prends 4 plus un petit peu donc 2 et 4, plus un petit peu, voilà, mais bon, là j'en ai tellement peu que je tire tout simplement, hop, voilà, et je vais mettre mon aiguille à laine dessus et me guider pour faire la couture sur ces petites bosses on avance voilà, reste à rentrer les fils, alors le truc c'est de les cacher là, dans le rang de montage comme ça, ça va donner quelque chose de complètement complètement réversible euh, ni en droit, ni envers alors, vite fait pour ce fil là, comme ça Dans un sens et dans l'autre, c'est vraiment du super rapide. là. Hein. Le deuxième, tout pareil. Et un petit rayon de soleil pour fêter ça, on, on coupe ce qui dépasse. Voilà, donc droite, bien au chaud la cigale, gauche, et puis dans l'autre sens aussi comme ça. Alors j'ai mis un peu plus d'une heure pour faire, pour faire ça, une heure et un quart à peu près avec les interruptions, donc, je viens déjà de passer une heure et un quart de mon temps, mais c'est surtout pour dire que c'est quand même assez rapide, même si je tricote vite, que c'est. Voilà, en une, une ou deux soirées ou un après-midi pluvieux, c'est fait. Donc, euh, si vous regardez la date de publication, on est en novembre. Pour les cadeaux de Noël, c'est peut-être pas trop tard. Voilà.